Ce rapport spécifique sur les océans est super important, euh, en particulier parce que bah, c'est la première fois qu'on met vraiment euh, l'accent sur les océans et en plus euh, sur lequel on adresse l'importance de la biodiversité marine euh, dans le cycle du carbone. C'était très très survolé dans, dans les autres rapports, et, euh, et là, ça met un peu en lumière l'importance euh, de la biodiversité, de toute la biodiversité, des micro-organismes, des bactéries jusqu'aux au, jusqu poissons, dans, euh, dans le climat et les interactions que ça peut avoir avec euh, le climat. Ce qu'on a fait dans Terraocéan, c'est vraiment étudier les organismes de, du gène euh, jusqu'à ouais, l'organisme entier. Et donc c'est un peu ça la nouveauté, c'est vraiment on regarde la diversité, les organismes avec un niveau de précision et de détail très important. Et, euh, et donc si on fait le parallèle avec euh, ce qui se passe en médecine, on entend beaucoup parler des études du microbiome et de l'impact du microbiome sur l'humain. Dans l'océan c'est un peu la même chose, tant qu'on n'a pas réussi à comprendre les organismes dans leur ensemble, euh, dans le détail, on aura du mal à comprendre quels sont les, les liens forts qu'il existe entre l'environnement et ces organismes. Les résultats scientifiques, ça, ça met la base de la compréhension. Euh, derrière, il faut également de l'action.